Ah. oui. Ah là là. Il n'y pas qui me gagne comme ça euh, particulièrement. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont combattu pendant les guerres ah ouais, bah comme, euh, Bien sûr, bien sûr. Comme la résistance, hein, c'est des par exemple, oui. Les femmes qui ont été célèbres. Hein. Bon, je vais pas les loin en tête. Hein. Ici au bac, par exemple, quoi. Bah, puis que des femmes qui ont fait la résistance. J'ai découvert ça mais assez récemment en fait, parce qu'on n'en parle pas. Enfin.